C'est un exercice récent hein, de 2021 et qui est censé durer 30 minutes. 30 minutes, je trouve ça un peu court pour cet exo. Tu peux partir plutôt sur 40-45. Lorsqu'un photographe souhaite avoir une grande profondeur de champ, pour photographier un paysage par exemple, il peut réduire l'ouverture du diaphragme. Alors, le diaphragme, c'est un élément de l'appareil photo qui a donc une ouverture variable. C'est-à-dire que si tu as besoin de photographier par exemple un objet lointain, ben, tu vas avoir besoin de réduire l'ouverture. Et si tu as besoin, au contraire, de photographier un objet plutôt proche, il va falloir augmenter l'ouverture. On te dit, la réduction du diamètre du diaphragme met en évidence un phénomène optique lié au caractère ondulatoire de la lumière. Donc là, il ne le nomme pas ce phénomène-là parce qu'il te demande de le nommer après. Donc tu peux penser, là, bon, a priori, c'est la diffraction. Ainsi, la mise au point sur un objet ponctuel ne forme pas une image ponctuelle sur le capteur. Donc ça aussi... Ça fait penser à la diffraction. On observe une image constituée d'une tâche circulaire centrale et d'anneaux concentriques de plus faible luminosité. Bon, Là, quand tu vois la figure, là maintenant, tu devrais être sûr qu'on te parle de la diffraction, avec la tâche centrale très lumineuse au centre, puis les tâches autour qui deviennent de moins en moins lumineuses. Ensuite, on te propose une modélisation de l'appareil photographique. Donc, tu as un petit texte avant et le schéma. Donc, sur le schéma, tu as un objet qui est lointain, donc on considère qu'il est situé à l'infini. Tu as des rayons qui arrivent parallèles entre eux et à l'axe optique. Ils passent par le diaphragme qui a une certaine ouverture ici. De suite après, tu as une lentille convergente et donc ces, ces rayons convergent sur ce qu'on appelle le capteur. Ensuite, tu as une info sur euh, le rayon de la tâche centrale avec une petite formule ici. Donc tu as le rayon de la tâche centrale, donc toujours la même, euh, concernant la même figure de diffraction. Hein, donc cette tâche-là, tu vois, son rayon, il est là ou là, comme tu vois. Donc, ce rayon, il dépend de lambda f et d, donc ça c'est un truc qu'on utilisera plus tard dans l'exercice. Le, dans et d, petite précision sur d, c'est le diamètre du diaphragme, donc c'est ce diamètre-là, donc l'ouverture en fait. Ce phénomène, donc maintenant on a compris que c'était la diffraction, influence la qualité d'une photographie. On étudie dans cet exercice son importance sur deux appareils photographiques dont on te donne les caractéristiques en dessous. Donc comme toutes les caractéristiques sont potentiellement importantes, tu peux juste surligner le nom du le titre du, du tableau. Voilà, on arrive sur la première question. Donc on choisit une longueur d'onde de référence lambda égale 550 nanomètres pour illustrer la suite de l'étude. Justifier ce choix. Alors, à ton avis, pourquoi on prend une, euh, une longueur d'onde de 550 nanomètres En fait, je te propose une réponse ici. On va prendre lambda égale 550 nanomètres parce que c'est la longueur d'onde pour laquelle la sensibilité de l'œil est maximale. Du coup, c'est intéressant de prendre cette longueur d'onde comme référence. Voilà. Donc, tu peux aussi préciser à quelle couleur ça correspond. Lambda égale 550 nanomètres, en fait c'est du jaune vert. Bon, en même temps, tu n'es pas censé avoir le spectre de la lumière visible en tête. On ne te l'a pas redonné dans l'énoncé. Donc ça, c'est une info qui n'est pas forcément, euh, qui, qui est pas obligatoire dans cette réponse. Voilà. Ok. Alors maintenant, on peut passer à la question 2. Alors, nommer le phénomène optique observé sur l'image reproduite ci-dessus et citer des paramètres pouvant influencer les caractéristiques de cette image. Bon. Alors, le phénomène, nous, on a déjà identifié que c'était la diffraction. Je remonte sur la figure ici, figure de diffraction classique. Et on te donne aussi une petite formule ici qui te permet de relier le rayon de la tâche centrale à lambda f et d. Donc, ça va être cela, les paramètres influents sur... Les caractéristiques de l'image. Tu vois que ici, alors il y a d'autres caractéristiques hein, de, de l'image que le rayon de la tâche centrale, mais c'est une caractéristique principale et il faut profiter du fait qu'on te donne la formule. Donc, tu vas voir, on va, on va rédiger ça. Alors voilà ce que je te propose comme rédaction. Donc déjà, tu peux dire il s'agit du phénomène de diffraction. ok Ensuite, Concernant les paramètres qui influencent euh, l'image, tu ressors la formule. Donc ici, donc 1,22 lambda f sur d pour calculer le rayon de la tâche centrale. Et donc du coup, tu vois directement que ben, les caractéristiques de l'image dépendent de lambda, f et d. Donc tu rappelles juste en dessous ce que c'est lambda f et d. Donc lambda la longueur d'onde. Hop, lambda, la longueur d'onde. F, la distance focale de la lentille, et D, le diamètre du diaphragme. Voilà. On peut passer à la question 3. Alors, schématiser une expérience qui permet d'observer ce phénomène, ce phénomène de diffraction. Donc là, tu peux ressortir le schéma habituel du cours sur la diffraction. Voilà, je te l'ai remis là. J'ai juste précisé euh, diffraction euh, laser à une fente parce qu'il y a différentes formes de... Ouais, diffraction, voilà. c'est juste pour préciser un peu. Donc, ici sur ce schéma, bon, tu dois avoir l'habitude de ce schéma là. Donc, tu as le laser, l'obstacle ici avec une fente. Donc, tu précises bien les différents éléments tu vois, laser, fente, écran. Tu as donc un rayon qui part du laser qui diffracte. Donc voilà, ça fait un cône de diffraction. Donc en 2D, ça fait, une... ça fait juste un triangle. Alors, pourquoi j'ai pris du vert Parce que, on se rappelle, lambda égale 550 nanomètres, euh, bah c'était jaune-vert, donc il fallait choisir, j'ai pris du vert. Voilà, et sur l'écran, n'oublie pas de mettre la tâche centrale. Voilà. Tu peux aussi mettre les tâches suivantes, je te conseille d'aller jusqu'à la deuxième tâche, euh, donc de part et d'autre, pour, qu pour que tu puisses aussi représenter l'espace le, entre, les, entre les, la tâche centrale et, et la deuxième tâche. Voilà. Fais attention, petit détail ici, ton cône de diffraction, il faut que tu le fasses arriver entre les deux tâches et pas pile poil sur le bord de la tâche centrale. Voilà, petit détail. Petit détail. c'est tout pour la question 3, on peut passer à la 4. Alors, en utilisant les caractéristiques des appareils photographiques, estimer la taille A d'un pixel dans le cas du smartphone et dans le cas de l'appareil photographique plein format, on supposera que la surface d'un pixel est égale à A carré. Alors, Ici, il y a plusieurs choses à dire avant de démarrer. Déjà, la taille A. Qu'est-ce que c'est la taille A En fait, on veut te dire le côté, le côté A. On va supposer qu'un pixel, en fait, c'est un carré de côté A, donc c'est normal que sa surface soit égale à A carré. Ensuite, on va avoir besoin de comprendre un petit peu ce que veut dire ce, alors plusieurs caractéristiques dans ce tableau. Donc déjà, on va faire le raisonnement sur le smartphone. Hein. Donc on te donne un nombre de pixels. Donc Là, 108 mégapixels à répartir sur un capteur tu vois, de taille, non, de surface 2,9 x 2,9. Donc ça, c'est la largeur et la longueur du capteur. Alors, tu n'es pas censé le savoir, donc ils auraient pu remettre une petite photo dans le, dans l'énoncé. Un capteur, c'est de forme rectangulaire. D'accord On peut le deviner, vu comment c'est formulé. Donc Là, ici, ça va plutôt être carré, d'ailleurs. Tu vois qu'ici, c'est, on a une, une largeur et une longueur. Voilà. Donc, avec ces dimensions, tu peux remonter à la surface du capteur, tu as le nombre de pixels, donc tu peux connecter tout ça à euh, A carré, d'accord Et du coup à A. Alors on va, je vais t'expliquer ça un petit peu plus en détail ici. Alors déjà, on va introduire les, les grandeurs dont on vient de parler. Donc la surface du capteur, tu vois, on va l'appeler S. ok et le nombre de pixels, on va l'appeler n. Alors pourquoi introduire des grandeurs C'est pour pouvoir les manipuler plus facilement dans les expressions littérales qu'on va utiliser après. Là, on va faire, je vais te faire un petit schéma supplémentaire pour t'expliquer un petit peu plus. Donc tu as Donc ton capteur ici a une certaine surface donc tu vois une certaine longueur une certaine largeur donc tu peux calculer la surface L fois L sur ce capteur tu vas avoir des pixels ces pixels on a supposé qu'ils étaient de taille euh, qu'ils étaient de forme carrée pardon et qu'ils avaient un côté A. Donc finalement leur surface ben, c'est A carré. D'accord donc tu vois que tu peux connecter S, A carré, et le nombre de pixels, en disant que S, la surface totale, c'est le nombre de pixels fois la surface d'un pixel. Donc c'est comme ça qu'on tombe sur cette euh, expression, S égale a carré. Voilà. Donc en partant de là, tu peux assez facilement trouver l'expression littérale de A. Il n'y a pas grand chose à faire, hein. tu fais juste passer N sous S, donc A carré, égale S sur N, et tu prends la racine, A égale racine de S sur N. Voilà. A partir de là, tu peux passer à l'application euh, numérique. donc En fait, il y en a deux à faire, l'application numérique, parce que il en faut une pour le smartphone et une pour l'appareil photo. Donc là, je vais te détailler surtout pour le smartphone, et puis ça sera la même chose pour l'appareil photo. Alors, A égale racine de S sur N, S... On a vu tout à l'heure dans le tableau que c'était 2,9 x 2,9, mais attention, c'est en millimètres. Donc 2,9 x 10 moins 3, et la même chose ici. Et tu divises donc par le nombre de pixels, donc, attention, c'est 108 mégapixels, 108 x 10 puissance 6. Bon, on trouve A égale 2,8 x 10 puissance moins 7 mètres. fait attention euh, aux chiffres significatifs. Ici, tu en as 2, là 3, donc tu es limité par 2. C'est pour ça qu'ici, il faut en mettre que 2. 2,8. N'oublie pas la notation scientifique. voilà. Plutôt d'utiliser euh, voilà, cette notation, il faut y penser, et n'oublie pas les unités. Même chose ici avec l'appareil photo, mais avec d'autres dimensions, euh, une autre taille de capteur, et un autre nombre de pixels. Voilà, On trouve 3,8 x 10,6 mètres. On va passer à la question 4. Question 5, pardon, déjà comparer les dimensions de la tâche de diffraction avec celle d'un pixel dans les deux cas, commenter à l'aide d'un schéma. Donc ça, c'est un peu la grosse question du, de l'exercice. Donc on va y passer un tout petit peu de temps. On te dit comparer les dimensions de la tâche de diffraction. Donc là, tu pourrais te dire, bon, on me demande euh, la dimension de la tâche de diffraction, parce qu'en fait, j'ai déjà calculé euh, celle d'un pixel à la question 4. Donc je vais juste aller prendre... La formule que j'ai ici, remplacer par les valeurs et trouver donc le rayon de la tâche centrale, et je dirais juste R plus petit ou plus grand que A. Bon, ça c'est pas forcément suffisant. Je te conseille quand on te demande de comparer deux grandeurs, de faire plutôt un quotient. Là on va calculer R sur A par exemple. Voilà. C'est le mot-clé comparer qui me fait penser à, à faire un quotient, tu vois. R sur A. Et ensuite, on fera un petit schéma pour illustrer les résultats, on, le, on commentera tout ça. Allez, on y va. Alors, on va avoir besoin d'introduire une autre grandeur que j'ai appelée k, et qui est le rapport entre f et d donné dans le tableau de l'énoncé. Alors, on va revenir dans ce tableau juste deux secondes, pour que tu vois bien euh, ce que c'est ce, ce paramètre k. On te dit diamètre euh, du diaphragme d c'est f sur 1,7, ou f sur 1,6. Donc tu vois qu'en fait, d dépend de f. Donc, par exemple, pour le smartphone, d ça va être 26 mm divisé par 1,7. Donc finalement, tu peux dire que d, c'est f sur k, avec k égale 1,7. Comme k varie en fonction de l'appareil que tu prends, bah, il vaut mieux introduire la, la grandeur k, et ensuite remplacer k par 1,7, ou 5,6 dans l'application numérique. Voilà. Donc c'est ce qu'on voilà, c'est pour ça que j'ai introduit cette grandeur K. Ensuite, bah, tu passes à R sur A. Donc R sur A égale... R, tu le remplaces par l'expression qu'on te donne dans l'énoncé, donc 1,22 lambda F sur D. A, on avait déjà son expression littérale de... qu'on a obtenue à la question 4. Donc voilà, on remplace. On pourrait passer à l'application numérique tout de suite, mais en fait, je te conseille de retravailler un petit peu tes expressions littérales jusqu'à les simplifier au maximum. Là, il y a pas mal de... Il y a quelques simplifications qu'on peut faire, en tout cas. Alors déjà, on a dit que D, on pouvait la remplacer par F sur K, d'accord D'après ce qu'on a dit, en regardant dans le tableau. Donc, tu remplaces D par F sur K. Et racine de S sur N, bah, tu peux découper la racine. Ça s'écrit racine de S sur racine de N. Tu vas voir, ça va être utile pour la suite. Ensuite, on arrive à cette expression-là. Alors comment on y arrive Je vais revenir un petit peu en arrière pour t'expliquer. Donner quelques petits détails. Tu vois qu'ici tu te divises par f sur k, tu te divises par une fraction, donc tu vas multiplier par l'inverse, tu vois. Fois k sur f du coup. Et c'est la même chose en dessous, parce que tu redivises par une fraction. Donc le racine de s sur racine de n, il va faire la même chose, il va monter ici. Donc fois, tu multiplies par l'inverse, attention, c'est racine de n qui va se retrouver en haut, et voilà, on obtient ça, c'est comme ça qu'on obtient l'expression que tu vois ici. Voilà, 1, 22, lambda f, fois k sur f, fois racine de n sur racine de s. Là, tu peux remarquer que on peut simplifier par f, du coup, voilà, on a une expression qui ne dépend plus de f et qu'on a simplifiée au maximum. On a aussi regroupé les deux racines. ici. Ok, donc là on peut passer à l'application numérique. Il y en a une pour le smartphone et une pour l'appareil photo. Pareil, je vais détailler celle du smartphone, ce sera un peu pareil pour l'appareil la, photo. Allez, on y va. Donc, on reprend l'expression littérale qu'on a ici et on remplace. Donc tu vois, K, on a dit que c'était 1,7 pour le, le smartphone. Euh, lambda, c'est 550 nanomètres, donc attention, fois 10-9 là. Et N et S, ben on les avait euh, déjà détaillés dans la question, euh, question précédente, donc ça, ça bouge pas. Et tu vas trouver R sur A égale 4,1. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça, ça veut dire que R, si tu fais passer A de l'autre côté, ça veut dire que R égale... 4,1 A. Tu peux le voir comme ça aussi. Bon, ça, on reviendra par la suite. Donc, tu sais, on doit faire un schéma après, mais ça, ça va être important pour le schéma. Donc, Pour l'appareil photo, ben, c'est quasiment la même chose, sauf que tu as le, du coup, le paramètre K qui change. On a vu que c'était 5,6 dans le tableau. La longueur d'onde ne change pas. Et euh, les autres caractéristiques, ben, on les a déjà utilisées dans la question précédente. OK. Et on trouve R sur A égale 1. Donc là, même chose. Ça, tu peux l'écrire de cette façon-là. R égale 1,0A et R égale A finalement. Voilà. Alors, ces informations, R sur A égale 4,1 et R sur A égale 1, maintenant, ça va nous permettre de faire un schéma qui va permettre d'illustrer ces résultats. Donc on y va. Voilà, tu mets une petite phrase d'intro avant le schéma. Et bon, bien sûr, moi je triche un petit peu, parce que mon schéma, je l'ai fait avant. Donc tu l'as un peu d'un coup, là, sous les yeux. Mais toi, si tu dois le faire sur ta copie, donc attention, bien prendre la règle, le crayon au papier, des couleurs, etc. Alors, pour le smartphone, on a vu qu'on avait un rapport R sur A qui était environ à 4, égal à 4. Moi, j'ai pris 4 pour simplifier un petit peu ici. Tu vois, j'ai mis R est environ égal à 4A. Alors... En bleu, en fait, tu as la tâche, la tâche euh, qui représente l'objet observé. Donc tu vois, cette tâche, elle a une rayon, elle a un rayon pardon, R, ici. Ce rayon, tu le retrouves là. Et bien, dans ce rayon, tu peux faire rentrer 4 fois A. Et A, on a vu que c'était le côté d'un pixel. Donc finalement, tu peux faire rentrer 4 pixels. 1, 2, 3, 4. Voilà. C'est pour ça que tu as une sorte de quadrillage, comme ça. Voilà, tu peux, tu peux en faire rentrer 4 aussi en hauteur, mais c'est la même chose. Donc finalement, tu vois, tu vas avoir euh, 16 pixels ici, donc 4x4, et si tu regardes l'ensemble, ça te fait du 8x8, donc 64 pixels euh, au total. Voilà. Pour l'appareil photo, c'est le même raisonnement, sauf que on a vu que R était égal à A. Donc tu vois, R ne bouge pas, c'est toujours le rayon de la tâche centrale et A, c'est toujours le côté d'un pixel, sauf que cette fois le pixel est plus, plus gros, du coup. Donc, tu as R sur A, donc ça te fait globalement 4 pixels. 1, 2, 3, 4. Alors, donc, on peut faire un petit commentaire euh, concernant cette figure. Voilà ce que je te propose. Donc, dans le cas du smartphone, donc la figure de gauche... La tâche de diffraction recouvre entièrement 32 pixels. Alors, je les ai, je les ai comptés en fait dans un quart de, de, de la figure. Donc tu vois, il y a un pixel ici qui est rempli complètement. Un deuxième. Celui-là, tu vois, par exemple, on va dire qu'il n'est pas rempli complètement, puisqu'il y a un peu de bleu, un peu d'orange, un peu de bleu, un peu de jaune. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu vois, même celui-là, je ne l'ai pas compté, même si bon, est, il est presque complètement bleu. Donc finalement, tu as 8 pixels complètement rempli dans un quart de la figure, ça t'en fait 32 sur toute la figure. Donc voilà, ce 32 vient de là. Tandis qu'elle ne recouvre entièrement aucun pixel dans le cas de l'appareil photo. Donc là, tu vois bien que aucun pixel n'est complètement rempli de bleu. Donc finalement, euh, on peut dire que euh, dans le cas de l'appareil photo, bah, tu n'as aucun pixel euh, recouvert par la, complètement recouvert par la tâche. Voilà. Ensuite, bon, c'était la grosse question hein, de l'exercice. Il y avait euh, une grosse expression littérale, un gros schéma. voilà. Donc, le, la phrase que tu vois en dessous, le candidat, etc. Donc, la phrase qui fait peur, pour moi, elle était plutôt pour la question 5. Maintenant, la question 6, vu ce qu'on a fait à la 5, elle va être très rapide. Donc, conclure sur la pertinence de disposer d'un nombre très élevé de pixels. Ben, En fait... On le voit bien sur le schéma qu'on a fait à la question 5. Alors on va juste commenter un petit peu. Tu vois, comme le nombre de pixels recouverts par la tâche de diffraction est bien plus élevé dans le cas du smartphone, hein, tu vois bien qu'ici, ben on l'a dit, hein, là on a 32 pixels recouverts complètement et là, aucun. En fait. euh, donc on va dire que la définition... Donc la définition, bon, on va dire la résolution, donc tout ça, tu as peut-être entendu parler si tu euh, si utilises un, un écran d'ordinateur, une télé, etc. Donc, tu vas avoir la définition et donc la qualité d'image qui sont directement liées au, euh, au nombre de pixels. Alors, il n'y a pas que ce paramètre-là, d'ailleurs on l'a un petit peu vu dans cet exercice, mais c'est quand même un paramètre très important. Donc, on va dire... Et donc la qualité d'image sont grandement améliorées. Donc ceci, alors ça c'est juste pour finir la phrase, hein, ceci met en évidence la pertinence de disposer d'un nombre très élevé de pixels. Voilà, pour moi c'est tout ce qu'il fallait dire pour répondre à cette, euh, cette dernière question. En tout cas, c'est ce que je te propose. Donc tu vois, on a fini l'exercice. Et donc, moi ça m'a pris... Si je ne compte pas la dernière page qui est presque vide, <coughs> ça m'a pris 5 pages. Donc toi, tu peux compter la moitié, hein. environ 2,5 pages <coughs> à 4 pour faire cet exercice. On hum, tout pour moi. Donc euh, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Euh, et d'ici la prochaine vidéo, ben, moi, je te dis bosse bien et à bientôt. Ciao